Salut et bienvenue Petit tuto consacré à Inkscape. on va voir comment réaliser ce type d'illustration. Illustration que j'ai trouvé sur le site de Alain Allemand. Voilà, on va un petit peu voir comment faire ça. On utilisera un effet de chemin qui s'appelle relier les sous-chemins pour faire la, la partie centrale là. Et puis on, je pense qu'on utilisera ça pour faire euh, ce type d'objet également. Allez, on va dans fichier nouveau. Mode d'affichage par défaut, plein écran, fichier importé, j'importe mon modèle. Ouvrir, ok. Je vais faire apparaître ici la fenêtre des objets. Donc il y a le quelqu'un que je vais tout de suite renommer, je double-clique. Calque modèle, je verrouille, je clique sur le petit plus, je crée donc un nouveau calque que j'appelle Illus. Pour zoomer, j'appuie sur la touche plus du clavier, moins c'est pour dézoomer. Et pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé, je peux comme ça déplacer mon document. Euh, je peux également, euh, pour zoomer, appuyer sur la molette de ma souris. Donc je sélectionne l'outil, créer des cercles, des ellipses et des arcs, donc je clique, je glisse. En appuyant sur CTRL et en me déplaçant à peu près en bas à gauche, là, à 45 degrés, je relâche. On voit Kingscape a automatiquement créé un, un calque objet sur lequel il y a mon cercle. Euh, je vais dupliquer cet objet. Pour dupliquer, je clique là-dessus. Voilà, j'ai maintenant deux objets. Je sélectionne l'outil Sélectionner et Transformer des objets. Je clique sur la petite flèche de transformation. J'appuie sur CTRL et SHIFT pour augmenter donc, la taille du cercle par rapport au centre. Je vais réduire celui-là, comme ceci. Je sélectionne les deux objets avec SHIFT. Donc, je clique sur un premier, j'appuie sur SHIFT. Je clique sur le deuxième et je vais dans Chemin et je fais Combiner. Maintenant je vais dans Chemin, Effet de chemin. Je clique sur le petit plus et je vais chercher ici Relier les sous-chemins. Voilà, j'ai maintenant quatre lignes. Moi je vais en mettre 50 à peu près. Je vais cliquer ici pour avoir le chemin de liaison. Le chemin de liaison, c'est le segment qui est là. Donc si je clique dessus, alors il va falloir le trouver en haut de mon document, vous voyez, au point 00, donc c'est en haut à droite. Je clique, je glisse, voilà, on voit mieux mon segment. Je sélectionne les deux nœuds. Avec l'utilité les nœuds, là, je fais un rectangle de sélection. Hop, rectangle de sélection, je clique sur un des nœuds et je vais venir positionner ça ici pour que ce soit plus clair. Donc je sélectionne un nœud, je clique dessus et je le déplace vers le haut en appuyant sur CTRL, ouais, c'est pas mal. Voilà, euh, ce que je peux faire, je peux donc convertir cet objet tout de suite en chemin. Vous voyez à ce moment là, on a, il y a tous les nœuds qui apparaissent. On va dupliquer cet objet, donc là j'ai plus qu'un objet, là. Je, on va le dupliquer donc CTRL D et je vais lui faire un petit retournement vertical. Je vais faire un rectangle de sélection et je vais combiner ces objets en allant dans chemin et en faisant tout simplement combiner. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds et je vais maintenant sélectionner les nœuds ici et les joindre en cliquant là-dessus. Voilà. Alors le raccourci pour joindre c'est Shift J. Voilà je peux comme ça joindre les nœuds très facilement. Alors il va sûrement y avoir un petit bug. Voilà ici on l'a trouvé. Donc là si je joins Ctrl J ça fonctionne. Ah, ben ici on voit, il y a un nœud qui est un peu étrange, c'est que j'ai un segment superposé, donc je clique ici sur la ligne, comme ça je sélectionne le nœud du début et de fin et j'appuie sur supprimer. Donc je vérifie, Hop, Shift J, c'est pas mal, ah, là j'ai l'impression que le bug est ici aussi, vous voyez on a un, un nœud qui est un peu bizarre, il doit y avoir des, des nœuds superposés, donc je clique au milieu et j'appuie sur supprimer, voilà c'est bon. Donc Shift J, Shift J. Shift J, c'est parfait. Je fais un rectangle de sélection. <rire> Ctrl Z. Je vais réduire un petit peu la taille du contour. là. Donc, clic droit, 0,5. Voilà, Je me mets sur une zone blanche. Je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection. Et sélectionner là tous mes nœuds. Et je fais Shift J. Et là, ça devrait être bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais supprimer euh, le contour. J'appuie sur la croix. Donc, avec la molette de la souris, j'appuie sur la croix. Et je vais mettre une couleur de fond rouge en cliquant là-dessus. Voilà, c'est pas mal. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller dans la fenêtre fond et contours et venir activer cette petite option. Il est possible que, par défaut, ce soit celle-là d'activer, donc vous ne voyez rien du tout. Et si je clique là-dessus, automatiquement, voilà, je, je vois les trous. Alors, il peut être intéressant de décomposer cet objet, de façon éventuellement à venir mettre une couleur sur les objets de façon indépendante. Alors, pour cela, on va dans « Chemin », et on fait « Union », tout simplement. Et après, « Chemin »,« séparé. Et on a comme ça, en tout, 197 objets. Là. Alors, pourquoi faire ça ben, Si je veux mettre ici une couleur spécifique, eh ben, je clique, et puis c'est bien. <rire> Voilà, donc là on a fait le premier objet central, donc on va sélectionner tout ça, on va grouper, CTRL G. Maintenant on va s'attaquer euh, au, euh, au petit polygone qui est là, pour faire un polygone c'est facile, hein, je clique là-dessus, euh, je vais mettre un polygone à 6 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, Voilà, je le place correctement, ici ça devrait être bon, je supprime le fond, je mets une couleur de contour, j'augmente la couleur de contour à 1, voilà, je positionne ça comme ceci, c'est pas mal, euh, je duplique, CTRL D, je clique sur la flèche, J'appuie sur CTRL-SHIFT. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, je vais faire une petite ligne de là à là. Donc je sélectionne l'outil courbe de Bézier, j'active le magnétisme ici des points. Donc comme ça quand je me mets ici, vous voyez j'ai une petite information, comme quoi je suis bien sur le nœud, là, je vais jusqu'ici, j'appuie sur Entrée pour valider. J'ai mon petit segment qui est fait, je mets une couleur rouge, une épaisseur de 1 pour que vous puissiez bien voir. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds et je vais courber ça comme ceci. Je fais un rectangle de sélection, comme ça j'ai les poignées qui apparaissent. Donc si vous n'avez pas les poignées, vous activez ici ce, cette petite option. Pareil, là vous voyez j'ai les flèches de transformation. Si elles n'y figurent pas, il suffit juste d'activer ce picto. J'enlève le magnétisme. Alors je vais dupliquer cet objet, mais avant je vais, Alors, je vais réactiver le magnétisme par rapport donc, au centre des objets. Je vais cliquer ici pour avoir donc, un petit repère, ici. Je clique là-dessus. Étant donné que j'ai activé ici l'option par rapport au centre, automatiquement... Voilà, je suis sûr que j'ai le centre ici de, de mon polygone. Je sélectionne cet objet, je duplique, donc CTRL-D. Je vais déplacer ici le centre de rotation à cet endroit-là. Et je vais, faire, voilà, je vais faire une petite rotation en appuyant sur CTRL. Vous voyez, je me déplace de 15 en 15. Comme ça, je suis sûr que c'est correctement placé. Je sélectionne ces deux objets avec SHIFT. Je vais dans chemin, je fais tout simplement combiner CTRL-K. Voilà, je vais relier ces deux nœuds en cliquant là-dessus. Hop, Comme ça, je fais apparaître un segment. Je mets ça dans une autre couleur, je fais la même chose ici, rectangle de sélection, je clique là dessus, Ou le raccourci c'est ALT J, et vous voyez je fais apparaître mon petit segment. Maintenant on va faire ici euh, ces objets là, alors plusieurs possibilités, la plus simple c'est de les faire à la main, mais moi j'ai envie d'utiliser, euh, relier les sous-chemins, on va faire ça, donc je vais faire un premier segment ici, tac, tac, j'appuie sur Entrée pour valider, j'en fais un deuxième ici, tac, tac, j'appuie sur Entrée pour valider, je sélectionne ces deux segments, je les combine CTRL K, je vais dans chemin, effet de chemin, je clique sur le petit plus comme tout à l'heure, relier les sous-chemins, comme ça vous voyez j'ai les lignes qui apparaissent, donc ça c'est pas mal, qui me permet de les positionner assez facilement. Euh, je vais mettre une couleur spéciale, je mets un contour un petit peu plus épais, voilà c'est plus visible, euh, je vais augmenter le nombre. Donc si j'augmente ici, peut-être encore un plus. Donc je vais augmenter le nombre de chemins peut-être à 9, de façon à ce que ce soit pas mal, ouais là c'est pas mal, non. Peut-être baisser un tout petit peu. Ouais, comme ceci, c'est bon. Euh, ce que je vais faire, je vais convertir, convertir cet objet donc, en chemin en cliquant là-dessus. Ou le raccourci, c'est Maj Ctrl contrôle C. On peut, on peut aller dans chemin, objet en chemin. Et là, je vais relier ici les chemins. Donc, on a vu que c'était Alt J. Voilà, hop, hop. Hop, donc celle-là j'en ai pas besoin, je me mets au milieu de la ligne et j'appuie sur supprimer donc là c'est pas mal, on va passer ça en noir, je supprime le contour voilà je vais utiliser cet objet euh, comme découpe donc je vais le mettre complètement en vert et je vais le projeter devant donc ici j'ai mon objet de découpe et en bas j'ai mes petites lignes que j'ai créées donc je sélectionne les deux et je fais un clic droit et je fais définir une découpe tout simplement et j'ai mon objet qui est là euh, je vais pouvoir masquer mon modèle cette ligne là et cette ligne là, je vais mettre ça en noir en cliquant là-dessus avec la molette de la souris. Cet objet, ben, je vais venir tout simplement le cloner, cliquer là-dessus, déplacer ici son centre de rotation à cet endroit là et venir tourner en appuyant sur CTRL. Voilà, je duplique encore. Hop, je duplique, je duplique, encore une fois, je duplique, CTRL D, j'appuie sur CTRL à chaque fois. Euh, cet objet là, je vais le, donc lui mettre. Une couleur noire, je vais le placer ici. Alors grâce au magnétisme, il devrait se mettre correctement par rapport au centre. Hein, si c'est pas le cas, je vais désactiver ça ici, activer le magnétisme et activer le centre. Voilà, c'est parfait. Euh, je vais placer ça à l'arrière-plan. Je vais venir récupérer un des petits losanges là, que je vais dupliquer. Donc pour dupliquer CTRL-D, je vais mettre une couleur rouge. Voilà, je vais sélectionner ici euh, la forme, celle-là là. Donc je sélectionne mon petit losange, je sélectionne cette forme. Et je vais faire un clic droit et je vais faire créer une découpe. Définir une découpe, on peut également aller dans Objet, Découpe, Définir. Par contre, on ne voit pas bien. Je vais pouvoir rentrer ici dans mon groupe, venir tout sélectionner, Grouper et Réduire. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je vais peut-être réduire un peu la taille du contour à 05 Petite info supplémentaire, là je vois que j'ai une ligne blanche donc qui peut être un peu embêtante ou disgracieuse. Donc je clique sur cet objet donc c'est mon objet qui est ici là avec la découpe. Je clique sur le petit euh, l'outil éditer les nœuds et j'active ici l'option pour voir la découpe. Donc on a ici les nœuds de découpe qui apparaissent. Si je fais CTRL A ben j'ai tous les nœuds de découpe qui apparaissent et je vais pouvoir venir éventuellement travailler ici de façon à faire disparaître voilà la petite ligne blanche. Pareil ici peut-être venir tranquillement peut-être même déplacer un peu la découpe là, comme ça voilà on va dire que c'est c'est pas trop mal voilà donc euh, pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos